Bonjour, je suis Camille Dequy, en charge du de suivi des stagiaires alternants au sein du groupe SAMSIC. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Marc. Bonjour Marc. Bonjour Camille. Marc, peux-tu te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours Alors oui, donc je suis étudiant en école de commerce à Rennes School of Business. Euh, je suis actuellement en année de césure euh, et du coup stagiaire au sein du groupe SAMSIC euh, en tant que chargé de projet RSE. Donc euh, j'ai rejoint le, le groupe euh, grâce au final au partenariat qui existe entre euh, le groupe et, et Rennes of Business. Euh, j'ai orienté mon master euh, autour de l'innovation et du développement durable. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de voilà, tes missions, ton expérience en tant que stagiaire alors oui, donc en tant que chargé de projet RSE, donc je pilote différents projets qui s'inscrivent justement dans le cadre de la stratégie RSE du groupe, donc définie par la directrice du développement durable et de la RSE. On est sur des projets par exemple à échelle siège comme le déploiement de, du tri sélectif euh, jusqu'aux projets beaucoup plus internationaux comme le lancement de la, tra de la trajectoire bas carbone du groupe euh, en passant par euh, des projets euh, un petit peu plus transversaux comme euh, la construction d'un rapport RSE, donc c'est un projet sur lequel je travaille en ce moment même. Qu'est-ce qui te plaît le plus euh, en général, que ce soit l'équipe, euh, les missions alors moi, ce qui me plaît le plus, on va dire, que c'est mes journées, il n'y a jamais une qui est, qui est pareille. Euh, donc ça, c'est un point qui est appréciable. On, on voit l'évolution du projet, en fait, on le suit et, euh, et on le pilote. Et, et à la fin, on est fiers, en fait de voir le résultat. Et, parce que c'est finalement le résultat de plusieurs semaines, plusieurs mois de travail. Mmh. Euh, donc c'est ce qui est appréciable. Oui, c'est agréable de voir ces projets aboutir aussi et puis pouvoir les suivre. Là tu arrives du coup à la fin de ton stage, pour la suite qu'est-ce que tu as prévu au niveau de tes études, de ta formation Alors pour la suite, donc là j'arrive en effet à la fin de mon stage, j'ai prévu de couper un petit peu. Et je vais reprendre mon cursus, donc ma dernière année de master à RSB en alternance. Mmh. Donc j'ai choisi de continuer au sein du groupe SAMSIC, qui a des valeurs que j'apprécie, des valeurs fortes, mmh. un esprit familial qui est agréable. Au mmh. quotidien. Euh, et euh, j'ai souhaité continuer du, au sein euh, du Pôle Expertise, donc dans l'innovation, euh, à Paris, mmh. donc euh, pour une alternance de un an. Je te remercie, Marc, et puis euh, on se retrouve pour une prochaine vidéo euh, des stagiaires et alternants.